Je vais super bien, je suis contente du stage. Formidablement bien, avec des, des clés pour moi personnellement. Je m'éclate depuis hier. Très contente, très impatiente de passer à la suite. On rigole beaucoup et on apprend beaucoup. Ça marche. <rire> non, ça marche. Ce que je retiens, c'est qu'en deux jours, on, on, on a quand même une vision de ce qu'est la PNL, que je n'avais pas du tout en arrivant. Et c'est ce que je venais chercher, donc je suis complètement satisfaite de, de, de ça. Et en plus, on a des outils qu'on peut mettre en application tout de suite. Et je suis contente d'avoir trouvé un autre outil parce que je veux me former régulièrement. PNL, c'est un, un mot que j'ai entendu, j'en ai, en ai vraiment beaucoup entendu parler. J'ai même acheté des bouquins, etc. Et à chaque fois, je me disais, oh", quand tu commences à lire programmation neurolinguistique, tu te dis, non mais ça a l'air d'être très compliqué. C'est une technique au final très accessible, euh, qu'on peut utiliser. Les exercices font que... Euh, bah, on apprend petit à petit à intégrer euh, cette technique. Euh, découvrir quelque chose euh, qui a priori n'est pas tellement, euh, qui peut sembler, allez, on va dire, obscur en termes de nom. PNL, on ne sait pas forcément ce que ça, peut, ce que ça cache derrière. Et euh, découvrir une méthode et qui permet finalement de se découvrir soi-même. Et le but, c'est d'établir une relation de confiance. Mes clients m'en ont parlé à plusieurs reprises, donc je voulais découvrir l'outil. Et puis, je suis venue parce que je, voilà, je fais confiance et, et je savais que voilà, ça allait être bien. Le lieu, très agréable, euh, clair... Euh tranquille, accessible, euh, le formateur euh, disponible, professionnel, euh, drôle, efficace. Et en plus avec, euh, avec Yann qui du coup est détendu, qui ne se prend pas au sérieux, qui est léger, je trouve ça, euh, je trouve ça génial. Yann c'est un super formateur, il nous a donné envie, il maîtrise totalement le sujet, on sent qu'il euh, il il a une bienveillance qui, euh, qui donne aussi envie. Quoi. En gros, euh, on a envie de devenir comme lui, quoi. Une ambiance conviviale et, euh, on va dire, productive, dans le sens où il y a eu énormément d'échanges. En toute liberté, ouais. sans retenue, ouais. euh, sans a priori les uns vis-à-vis -vis des autres, et euh, avec une grande liberté de parole. Alors, je vais l'utiliser déjà dans un cadre professionnel, et aussi même personnel. Ouais, je pense que ça va m'aider. Ça va être long, parce que c'est un travail sur soi, je pense. Mais euh, c'est quelque chose qui... Euh, qui mérite qu'on s'y attache. Euh, ça vaut vraiment le coup en fait, c'est bien parce que deux jours c'est un format court donc accessible et, euh, et, et c'est bien de le, de le faire parce que je pense que ça apporte, même ceux qui n'iront pas plus loin, bah, ils, ont, ils ont quelques clés et, et c'est déjà super bien. J'ai mis des mots sur euh, la carte, euh, le référentiel que certains de mes proches peuvent avoir, que je n'acceptais pas et que je vais me forcer d'accepter. En respectant leur carte, leur référentiel à elle. Ce que je vais utiliser, c'est la synchronisation euh, dans le but de, de, de mieux m'aligner, euh, mieux communiquer avec les avec les personnes. À mieux respecter les autres, à mieux me connaître et euh, être beaucoup plus à l'écoute. Donc venez tous. Hein. <rire> En termes de rapport qualité-prix, c'est imbattable. Euh, les formations Aurélien Daudet sont imbattables. Euh, on, on apprend des choses, on passe du bon temps. Euh, et Aurélien fait en sorte que ça soit accessible pour tous. Et ça, c'est vraiment un réel plus. J'ai commencé à regarder les stages, les stages pour passer le premier niveau de technicien. Et on est peut-être plusieurs, d'ailleurs, à demander à Yann s'il peut nous trouver un tarif <rire>